Monsieur le Président, chers collègues, nous saluons les initiatives prises dans le domaine de l'agriculture du Massif des Vosges pour déceler ses faiblesses et y remédier. Elles vont dans le bon sens. Il nous semble que le soutien aux exploitations agricoles spécifiques au Massif des Vosges doit s'appuyer au moins pour partie sur l'attrait touristique non négligeable de notre Massif. Mais cela doit aussi passer par les autres domaines de compétences de la région, tels que la politique de la formation ou l'aménagement du territoire. Comme vous l'avez souligné dans le rapport, la diversification de ces exploitations est indispensable. Il nous semble d'ailleurs dans ce domaine qu'une synergie plus importante peut être trouvée entre le monde agricole du massif des Vosges, les lieux de formation du domaine agricole et ceux d'un domaine pouvant permettre une diversité d'activités comme l'hôtellerie ou les chambres d'hôtes par exemple. Il faut valoriser les produits de cette filière, sans compter que cela serait en toute cohérence avec l'avantage écologique que constitue le développement des circuits courts. Nous devons bien cela à nos productions locales, régionales, de qualité, comme notre apiculture ou encore les bleuets des Vosges. Je vous remercie. Merci.